Bonjour à tous, on parle souvent de la pollution de l'air, mais de quoi est fait l'air que l'on respire C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On a déjà vu en classe que l'air avait une masse, on va revoir ici une autre expérience trouvée sur internet. Donc il gonfle à fond un ballon de basket, l'image est ici accélérée, il le pèse, on va voir que sa masse est de 603 g puis par un système ingénieux à base de pression dont on reparlera peut-être plus tard dans l'année, ils vont enlever 1,5 litre d'air du ballon. Donc vous voyez, la bouteille se remplit d'air, l'air vient du ballon. Donc on a bien enlevé 1,5 litre d'air du ballon, on pèse de nouveau, et cette fois le ballon fait 599 grammes. D'après cette expérience, il a perdu 4 grammes à peu près. Bon, cette balance n'est pas précise en dessous du gramme, donc sa précision c'est 1 gramme. Et en fait, si on refait l'expérience beaucoup plus précisément, on se rend compte qu'un litre d'air pèse 1,2 g. Donc ça, il faut que vous le notiez, c'est le point de la théorie, un litre d'air à pression atmosphérique, à pression normale, pèse 1,2 g. Tous les autres gaz ont une masse, car ils sont composés de matière. Donc finalement, tout ce qui est de la matière a une masse. Tout ce qui a une masse est de la matière. C'est ça notre définition de la matière, vous pouvez également le noter. De quoi est composé l'air qui nous entoure Si vous allez sur internet, vous trouverez facilement ce genre de graphique. Ne notez pas encore, vous allez voir, il y a des erreurs. Avec 78% d'azote, 21% d'oxygène et quelques autres gaz, comme du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau. Alors mettez pause, en appuyant par exemple sur la barre espace, et essayez de trouver les erreurs dont je vous ai déjà parlé en classe. est ce que vous avez trouvé Alors première erreur, bien sûr, ça me tient à cœur. C'est pas de l'azote et de l'oxygène c'est du diazote et du dioxygène. On va voir tout de suite pourquoi c'est important de différencier les deux. Également, on pourrait rajouter d'autres gaz comme le méthane et le krypton qui ont, qui ont une importance dans le passé ou encore aujourd'hui. Et on va parler également de ces deux gaz. Donc là, vous pouvez noter 78% d'azote, 21% de dioxygène et d'autres gaz présents dans l'atmosphère. Alors, pourquoi le diazote et le dioxygène il ne faut pas confondre l'atome d'azote N et la molécule de diazote N2. Donc on a déjà vu qu'une molécule est faite de plusieurs atomes. Et ben le gaz azote qu'on a dans l'air c'est du diazote, c'est deux atomes d'azote. La molécule N2 est composée de deux atomes d'azote et là vous en avez une représentation. On verra plus tard dans l'année pourquoi elle est représentée comme ça. Même chose pour l'oxygène, C'est pas de l'oxygène ce qu'on respire, c'est du dioxygène, c'est une molécule. Ne pas confondre l'atome d'oxygène O et la molécule de dioxygène O2 composée de deux atomes d'oxygène vous voyez une représentation ici en rouge. Enfin, Deux gaz importants, le méthane, alors là vous voyez une photo réelle, hein, c'est pas un trucage d'une vache qui est en train de démettre un gaz, mais ce gaz c'est du méthane. Il est de plus en plus présent dans l'atmosphère, c'est une cause de pollution pourquoi Parce qu'on a une surproduction de viande, on a de plus en plus de vaches, tout simplement pour nourrir la population, donc de plus en plus de méthane. Et sérieusement, certains proposent de mettre un appareil sur l'arrière des vaches pour récupérer ce gaz, parce qu'en plus c'est une ressource naturelle. Et le krypton Alors c'est pas le krypton de Superman, c'est le nom de sa planète d'origine le krypton, c'est un gaz qui est assez rare et il est rejeté lors des essais nucléaires. Et en histoire, il nous a permis dans le passé de connaître l'avancée des autres pays en termes d'essais nucléaires et de bombes nucléaires. Vous êtes mes élèves, alors vous ne devez plus vous tromper. Hein. Vous dites plus oxygène ou azote, vous dites dioxygène et diazote. C'est très important pour moi. D'accord 80% de diazote, 20% de dioxygène, des traces d'autres choses. Dans tous les cas, ce que vous respirez va vous servir, ça sera le dioxygène, vous allez retracher du dioxyde de carbone. Autrement dit, la phrase importante de cette année, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.